c'est l'histoire d'un homme qui a vécu dans une ville auprès de sa famille qu'il a beaucoup aimée et dans laquelle elle a vécu dans la joie dans l'amour et aussi dans la famille chrétienne dans laquelle il a servi le Seigneur Chers bien aimé sa disparition nous a complètement bouleversés. Nous sommes attristés et effondrés. Papa Félix est l'évangéliste, notre collaborateur. Notre frère, notre papa, notre ami se repose. Et nous sommes tous venus lui rendre dernier hommages et témoigner notre attachement, notre fraternité pour tout le temps que nous avions vécu avec lui ensemble. Cher bien-aimé, ce que nous pouvons retenir pour cet homme qui était un serviteur généreux, fidèle, nous a beaucoup impacté dans sa manière de vivre sa foi, l'humilité, bonté, douceur, l'homme de paix et d'amour le putain, le nom de Jésus-Christ était une confession et une louange dans sa bouche, comme le bien-aimé l'a dit ici le pasteur Edo. Il n'avait pas honte de témoigner à son Seigneur. Chaque fois que vous êtes avec lui, il ne parle que de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, bien-aimé, l'exemple d'un héros de la foi dont la Bible nous parle à qui le Seigneur a confié une mission et il l'a achevé avec courage et fidélité malgré sa maladie, nous tous le savons. Il dira comme l'apôtre Paul dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8 «J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le Juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui ont aimé son avènement. Que cette parole de l'Écriture soit un réconfort et une consolation pour chacun de nous qui croyons au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ainsi, chers bien-aimés, frères et sœurs, amis et connaissances, ne nous inquiétons pas. Comme la Bible le dit, c'est le Seigneur qui a permis et c'est le Seigneur qui a repris. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant, maître du ciel et de la terre et l'âme de son serviteur repose en paix. Papa Fémi repose en paix. Que le Seigneur soit glorifié et que la bénédiction du Christ, le Seigneur Tout-Puissant, accompagne toutes vos familles. Vous avez laissé vos familles, vos occupations, puisque vous êtes attachés à cet homme, puisque nous sommes attachés à cet homme. C'est le dernier moment que nous le voyons dans ce cercueil, tu ai bien aimé, que la paix de Christ et la bénédiction de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Je vous remercie de la prière et la famille. Je vous remercie de la pour les calibosos, pour la rossambera, pour la famille. Tobengi, pour la rassemblée, pour les rassemblée, pour la rassemblée, Nous tous ensemble, chers bien-aimés, là où vous êtes, souhaitez les bonnes choses à cette famille à laquelle nous sommes attachés. Ce sont des moments difficiles, mais que le Seigneur s'appelle nous tous et nous prions que le Seigneur les garde et les protège, parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui peut les garder et soutenir dans tous les chemins de Alléluia. Au bonnet, l'éternel, Éternel Dieu, Parce qu'on s'est attendu qu'on puisse prier pour elle ici à l'église, ici dans, dans cette cadre. Et oui, pour euh, la rendre libre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, notre frère Félix n'oublie. elle est devenue une femme libre. Mais on ne peut pas non plus compter dans les cadre des veuves parce qu'elle n'a pas encore 60 ans bibliquement parlant. Dans les livres de 1 Timothée 5, nous enseignons. Mais on va prier pour elle, elle est libre de vaquer à ses occupations comme il faut, et puis demain ou après-demain, si on le voit avec un autre monsieur, que cela ne soit pas un sujet d'obstacle pour les autres. Parce qu'en tout cas, moi je connais le groupe, c'était une maman. J'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Elle est une modèle. Elle sait bien montrer comment qu'elle aimait son mari. Donc, vraiment, elle, est, elle était modèle maintenant. Que Dieu a pris son mari. Elle est libre. Amen. Par humilité. Attends, on peut passer le passage. La Bible déclare dans 1 Jésus chapitre 7, verset 9. La femme est liée pendant tout le temps et son mari est en vie. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement dans le Seigneur. Mais elle est, à mon avis, plus heureuse si elle demeure ainsi. Or, j'estime que moi, j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi les serviteurs, vont s'approcher. On va prier pour votre soeur. On la déclare libre au nom de Jésus, par la prémisse du sang et de Esprit l'Esprit de notre Seigneur, et par la puissance du Saint-Esprit, que notre Seigneur soit vraiment libre, libre, libre, libre, libre Seigneur, et libre de nous accalmer. Seigneur, Dieu. à à ta de la bonne école de au mais vraiment l'État comme Amém. Eu Amen. Amen. Bien. Ceux qui membres de la famille, à Zanatoba et à les collègues, Sinon, vous êtes de la famille, les collègues, vous la c'est une autre chose. À à chaque fois, on est différent. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Adinga kinga mingi, n'a pas mis, pe difficile. il m'engage, il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 Tango, il qui est a a qui est pas n'a